C'est Jésus de l'histoire. J'aimais ce Jésus révélé à mon jour. Je suis fatigué de ce Jésus avec des plaies dans ses bras. J'aime ce Jésus qui entrait dans la scène. Je ne veux plus de ces bébés couchés dans le bras de Marie. J'aimais ce Jésus qui entrait dans la scène. Voilà la raison de ma position en Jésus. Voilà la raison de ma chapeau poitrine et bombée. Hey, hey, hey, hey. Jésus, tu es mon absolu Pour ces messages Adapter à mes problèmes Le message de Paul, de Noé, de Moïse N'aura plus de faire au problème de temps du soir oh oh oh. Le message et le messager Du temps du soir Doivent répondre. Correspondre aux problèmes du soir. Oh, oh, oh, oh, oh, il y en a ici, Seigneur, ayant des problèmes réels. Il y en a des maladies incurables qui se demandent où est le Dieu de la Bible. Vierge concevoir et les noms de l'enfant seraient manuels. Je lui dirai merci, mon ange, pour ce messages. Je n'ai plus besoin de ces Jésus parmi les hommes, mais de ces Jésus agissant dans des hommes. La plénitude de la divinité dans des hommes, je n'ai plus besoin de ces Jésus dans un berceau, mais de ces Jésus agissant dans des hommes. Oh. Nous avons traversé des montagnes franchissables Toi Jésus tu es spécialiste à ce qui est difficile alors Si Paul venait avec son message au temps du soir Il s'est renfermé dans sa maison tous les jours Car à son temps il n'y avait pas de mini jupe. Maintenant c'est toutes les femmes qui sont devenues belles J'adis les cinéma était loin de la maison. Maintenant tout cela est collé dans nos murs. C'est tout les stades qui est diffusé dans nos murs. C'est tout péché qui est diffusé dans nos murs. À quoi me servirait le message des pauvres J'aspire au message adapté à mes problèmes. Oh, oh. Ce soir, le fer rouge clignotait de tous côtés. Ce soir, le diable est infiltré dans l'église. J'ai besoin d'écouter la parole des montants qui m'aide à surmonter les problèmes des montants. J'ai besoin d'y régler mes problèmes, car ma digestion est arrivée à les supporter. Le septième saut, c'est la notre promesse, Dieu dans un nom même ma digestion s'y porte. Mon adoption, c'est là que moi j'aspire, la colonne de feu parmi nous c'est la méga. Voilà la raison de ma position en Jésus, voilà la raison de ma position en Jésus, voilà la raison de ma position en Jésus, voilà la raison de ma chapeau trinée bombée. Hey, hey, hey. Jésus, tu es mon absolu Pour ce message adapté à mes problèmes Le message de Paul, de Noé, de Moïse N'aurait plus d'effet aux problèmes du temps d'histoire